Comment briser les chaînes spirituelles et chasser les démons grâce à la prière La vérité sur la chaîne spirituelle. Les chaînes spirituelles sont des blocages ou des entraves qui empêchent les gens de se connecter avec leur moi intérieur et avec Dieu. Ces chaînes peuvent prendre différentes formes, telles que la peur, l'anxiété, le stress, la dépression, la colère, la culpabilité, la honte, l'orgueil, l'égoïsme et bien d'autres encore. Les chaînes spirituelles peuvent avoir des conséquences négatives sur la santé mentale, émotionnelle et spirituelle, mais la prière peut aider à briser ces chaînes et à retrouver la liberté intérieure. La prière est un outil puissant pour briser les chaînes spirituelles et chasser les démons. En priant, on se connecte avec Dieu et on demande son aide pour surmonter les obstacles qui nous empêchent de vivre pleinement. La prière peut aider à briser les chaînes spirituelles en nous libérant de nos peurs, de nos angoisses et de nos doutes. Elle peut également chasser les démons en nous libérant de l'emprise de la négativité et de l'obscurité. La prière peut prendre de nombreuses formes, selon les croyances et les traditions de chacun. Certaines personnes préfèrent prier en silence, d'autres en groupe, et d'autres encore préfèrent chanter ou méditer. Quelle que soit la forme de prière choisie, l'important est de s'ouvrir à la présence divine et de demander de l'aide pour briser les chaînes spirituelles. Il est également important de se rappeler que la prière ne fonctionne pas toujours instantanément. Certaines chaînes spirituelles peuvent être plus difficiles à briser que d'autres et cela peut prendre du temps et de la patience pour y parvenir. Il est important de continuer à prier régulièrement et de rester ouvert à la présence divine, même si les résultats ne sont pas immédiats. La prière peut également être accompagnée d'autres pratiques spirituelles telles que la lecture de la Bible, la méditation, la pratique de la gratitude, la confession ou la participation à des groupes de soutien. Ces pratiques peuvent aider à renforcer la foi et à briser les chaînes spirituelles en fournissant un soutien émotionnel et spirituel supplémentaire. Les chaînes spirituelles peuvent être un obstacle à la vie pleine et heureuse que Dieu veut pour nous. Heureusement, la prière est un outil puissant pour briser ces chaînes et retrouver la liberté intérieure. En priant, nous nous ouvrons à la présence divine et demandons l'aide nécessaire pour surmonter les obstacles qui nous empêchent de vivre pleinement. Bien que cela puisse prendre du temps et de la patience, la prière est une pratique spirituelle importante qui peut aider à briser les chaînes spirituelles et chasser les démons, nous libérant ainsi pour vivre une vie pleine et heureuse. Amen. Si nos vidéos vous plaisent, nous serions ravis de vous compter parmi nos abonnés sur Youtube. Cela nous encouragerait énormément et nous permettrait de continuer à produire du contenu qui vous intéresse. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Shalom.